Encore ici à choco 4, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. Attends, je à veux, vous l'audio. Je, veux, je veux, à vous l'audio. Tu me vois Non, tu Donc. coupes ta tête quoi D'habitude, j'ai fait évidemment je coupe ma tête. ça se Ah, j'ai moi, sans moi, sans moi, si dans mon Ah, j'ai vraiment ça. Tu m'as bon. venu pêcher sur ma chaîne, sur ma chaîne, hein. mon YouTube. C'est mon ami de, depuis des années, depuis terminale. C'est lui qui me donne le sourire tout le temps, malgré comme euh, j'ai eu un petit cours. Euh, il y a de cela un mois, j'ai perdu ma maman, mais... demandé tout euh... ça. Tu es prêt Oui. Tu es prêt de Ouais, je suis prête donc bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification qui se trouve juste là en bas je vous ai demandé sur snapchat de me raconter certaines histoires que vous avez ou certaines choses assez compromettantes que vous avez il m'est apparu cette histoire de des vidéos, alors c'est une histoire d'une jeune femme qui a envoyé des vidéos comme vous connaissez là à son mec et du coup il a posté ça sur ses réseaux sociaux. Pour parler de ce sujet, j'ai fait appel à mon ami qui va se présenter. Coucou, ici Anishoko. Anishoko 4. Il <rire> a accepté du fille qui essaie d'envoyer ses vidéos à son mec et puis ça fait la une sur YouTube en fait. Ah, sur les réseaux sociaux. En fait, ça fait la une sur <rire> Donc premièrement, euh, qu'est-ce que tu penses de cette histoire déjà, le fait d'envoyer des nudes à son mec, tu peux conseiller ça à quelqu'un ou pas En fait, euh, l'histoire même c'est pas, pas une mauvaise chose. L'idée d'envoyer des nudes à son mec ce n'est pas une mauvaise chose, surtout si son mec n'est pas auprès d'elle et tout. Mais après, euh, je conseille à certaines filles que lorsqu'elles envoient des nudes à leur mec, c'est souvent mieux de couper la tête et c'est juste d'envoyer le corps. Et puis elles disent aux mecs qu'il faut un peu faire attention à qui tu donnes ton téléphone, qui manipule ton téléphone et tout en fait. Donc, donc tu tôt. coupes ta tête quoi D'habitude je fais évidemment je coupe ma tête, ça se Ah j'envoie aussi les lignes à mon mec, j'envoie <rire> aussi les lignes à mon mec, mais le tout <rire> se coupe ma <rire> tête. Ou bien quand j'envoie une photo entière, j'essaie juste de dire tiens bien ton téléphone, faut pas donner ton téléphone à n'importe qui. Oh douleur. Maintenant, en fait, euh, étant donné que c'est déjà sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle m'a contacté pour avoir certains avis certains conseils. Comment tu peux la conseiller face à cela? C'est mieux retrouves se à partout dans les téléphones des gens. Comment tu peux la conseiller? Tu préfères qu'elle ne touche pas son téléphone, qu'elle ne se pas connaît pas est tout bien? Toi, à sa place, qu'est-ce que tu feras? Que dire? Après, je, je dirais qu'il faut juste être forte d'abord d'esprit, mm -hmm. beaucoup forte d'ailleurs, parce que c'est pas chose facile, voici nul, son corps entier sur les réseaux sociaux, en train d'être partagé dans les groupes, je dirais, un peu de partout, donc c'est pas facile, mais il faut seulement être forte d'esprit, beaucoup forte, ne pas suivre ce que X ou Y te dira, être, être très loin de ton téléphone en fait, c'est même la chose meilleure qu'il faut faire. Ok, et toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux mecs qui demandent des nudes à leur, à leur femme ou leur copine Tu penses que c'est une bonne chose ou tu penses que euh, c'est mieux de vivre en live que d'envoyer Parce que de nos jours, on se retrouve beaucoup avec ces gens à sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu, tu peux dire aux hommes, en fait Après, c'est toujours mieux de vivre en live, l'amour, surtout quand t'es est tu vois, c'est toujours mieux. Mais s'il arrive peut-être que ton mec est en déplacement ou bien je ne sais quoi, ou bien... Comme toi, ça, bien les voyageurs, là, là? <rire> Toi, l'homme, il faut savoir comment tenir ses photos. Il faut savoir que c'est quand même les parties intimes de ta meuf. Il faut savoir comment les garder et tout. Mecs, Je vois que tu malgré. parles avec beaucoup de dévouement. Je sais pas, on t'a déjà fait ça un jour. Bien sûr, comment j'en vois. Non, pas, sais, pas, pas ça. Je veux dire, j'ai déjà posté tes trucs comme ça. Tu agaces les gens avec les questions inutiles. Non, pas, pas encore. Ça m'est pas encore arrivé. Tu as jamais fait un groupe? Non, jamais. non, non, non, non. Jamais. C'est pas une mauvaise chose. Mais après, c'est à vous les mecs il faut savoir comment Donc toi, tu conseilles... Les envois des nudes Oui, pourquoi ah. pas Ça c'est quoi ça Nous sommes où moi, Oui, quand mon mec est loin de moi, moi même je demande c'est photos. Non, je, je veux dire, à la base, tu es pour. Je suis pour, évidemment. C'est ça que je suis en train de dire depuis. Tu <rire> aimes bien quand ça chauffe, à oui, le quand dimanche, ça chauffe, ça s'alimente. Voilà, voilà. Okay. C'est pas une mauvaise chose. Mais il faut seulement savoir comment garder ses photos ça en fait donc voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo YouTube. j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo me mettre un petit pouce bleu en l'air et surtout à commenter pour me dire ce que vous avez pensé Donnez aussi votre avis concernant le sujet du jour et n'hésitez pas, pas à la follow sur ces réseaux sociaux D'ailleurs, je les mettrai ici là en bas voilà merci t'as pas quoi on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo ce sera toujours avec le même plaisir et la même ambiance le centre de ma vie, c'est le même Tu n'as été qu'un perdant Je regrette chaque... Un autre sujet Un autre sujet qui est quoi, Romain Encore. on est à la fin de la journée, on va passer